La méditation dure sept minutes. Fermez vos yeux, laissez-vous guider, vous avez rendez-vous en terre intérieure. La méditation de ce mois s'appelle l'union, unir les contraires plutôt que les opposés. sortir de la dualité pour développer la polarité. Fermez vos yeux, rentrez à l'intérieur de vous-même. Assis le dos bien droit, le menton légèrement rentré pour ne pas engager la nuque. Grandissez votre colonne comme si un fil invisible vous tirait vers le haut. Sentez les zones de votre corps en contact avec le sol ou votre chaise. Votre ventre est relâché, vos épaules sont détendues, vos mâchoires desserrées. Vous inspirez et expirez naturellement par le nez, la bouche fermée. À l'inspire, votre ventre se gonfle, votre poitrine et vos épaules se soulèvent. Et à l'expire, vos épaules se relâchent, votre buste redescend, et vous rentrez votre nombril. Inspire, vos poumons se remplissent, les côtes s'écartent. Expire, votre poitrine s'abaisse. Continuez ce cycle de respiration, ample et fluide. puis tout en continuant, joignez vos mains, paume contre paume, au niveau du cœur, au milieu de la poitrine, les pouces en contact sur le sternum. En yoga, on appelle cette position des doigts le mudra prière. Faites ce mouvement en conscience, comme si symboliquement, vous réunissez vos deux hémisphères du cerveau, cerveau gauche et cerveau droit. Restez conscient du contact de vos mains qui se touchent, de vos doigts réunis. Sentez votre pouce contre l'autre pouce, vos deux index pointés vers le ciel, vos deux majeurs, votre annulaire en contact avec votre autre annulaire, et les deux auriculaires joints. Faites une légère pression entre vos mains pour bien ressentir votre verticalité. Vos deux avant-bras bien parallèles au sol, les épaules relâchées. Visualisez une ligne verticale au centre de votre corps, un axe imaginaire qui aligne votre tête, votre cœur et votre nombril, une ligne symbolisée par vos deux paumes jointes. Ressentez cet alignement, la tête, siège de votre mental. Le cœur, siège de vos émotions, et le nombril, siège de votre volonté d'action. En portant votre conscience sur cet axe, vous réunissez vos deux polarités, le yin, le yang le masculin, le féminin. Vos mains jointes ramènent les opposés au milieu, à l'équilibre. Plutôt que les dissocier, vous les réunissez comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. Les opposés ne peuvent vivre l'un sans l'autre. Ils sont indissociables, complémentaires. Le positif, le négatif. Le chaud, le froid. Le blanc, le noir. L'intérieur, l'extérieur. Prenez conscience de vos polarités. Acceptez-les comme faisant partie intégrante de votre être, tout comme la lune ne peut exister sans le soleil. Si vous êtes l'ombre, vous êtes aussi la lumière. L'une ne va pas sans l'autre. Votre unité est au centre, là où se joignent vos mains. Continuez votre respiration longue et profonde en prenant conscience de votre alignement au centre. Puis vous allez prendre une grande inspire pour sortir de cette méditation. Restez poumons plein quelques secondes, pressez légèrement vos mains l'une contre l'autre. Expirez, relâchez vos bras, posez vos mains à plat sur vos genoux et demeurez silencieux quelques secondes, présent à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Merci de vous être offert cette pause intérieure. À très bientôt pour une nouvelle méditation.